Yeah yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Money, money, money yeah, Tu vois dans mon C'est de la salade à la rechate de l'argent. Mon esprit, il se balade, elle, tout, que je suis malade. Je suis dans Reggie, bat back, bat, tout dans mon coeur. j'ai de la moelle dans mon sang, j'ai jamais ce j'ai fait moi. Baillez la peau, tu donnes le champ Sa maman, oui, sa maman Sa maman, c'est pas qui se passe C'est pour non ouais, il faut qu'elle brasse Des rouges, des bleus, des verts Les billets, je les traque, Je les traque, tu me verras jamais Je sais pas je suis le Jeffrey Tommy, elle est là cachée dans les tubes, C'est la neige, mais il pleut Coca-Cola, mon lycée du feu, j'hallucine et je plane Mon cerveau y est en feu, l'argent là donc je suis amoureux de ces deux Oh, hey, yeah, yeah